Comment installer ou supprimer l'application biogi Sur un téléphone Android Allez sur l'application Play Store de votre téléphone, appuyez sur la barre de recherche de votre écran et écrire le mot-clé Biogi. Sélectionnez l'application Biogi. Appuyez sur le bouton « Installer » pour télécharger l'application. Sur un téléphone iOS Allez sur l'application App Store de votre téléphone, Appuyez sur la barre de recherche de votre écran et écrire le mot-clé Biogi. Appuyez sur le bouton Obtenir ou appuyez sur l'application Biogi pour accéder aux détails et ensuite appuyez sur Obtenir. Si vous avez déjà un compte, allez en bas de l'écran de bienvenue et appuyez sur le bouton Se connecter. Écrire votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Appuyez sur le bouton Valider. En cas d'oubli de mot de passe, appuyez sur « Mot de passe oublié ». Pour revenir en arrière, appuyez sur la flèche en haut à gauche. Si vous n'avez pas de compte, appuyez sur « Je crée mon compte ». Remplir tous les champs demandés, confirmer le mot de passe en le réécrivant dans le second champ, lire et cocher la case des conditions générales d'utilisation, appuyez sur le bouton « Valider ». Après avoir créé votre compte, une confirmation est demandée. Entrez votre adresse mail et le code d'activation reçu par mail dans le champ « Code d'activation ». Appuyez sur le bouton « Valider ». Un compte peut être partagé avec plusieurs personnes. Il suffit pour cela que chaque personne télécharge l'application Biyogi, puis entre le nom d'utilisateur et le mot de passe défini par le premier utilisateur, pour associer plusieurs numéros SOS. Chaque personne peut enregistrer son numéro SOS. Lorsque l'enfant appuiera sur le bouton SOS, chaque numéro enregistré avec ce compte sera notifié par une push notification. C'est la première personne qui décroche qui aura l'appel. Supprimer un compte. Première étape, supprimez votre boîtier Biogi. Depuis l'onglet Paramètres, appuyez sur Paramétrer le Biogi et appuyez sur Supprimer mon Biogi. Deuxième étape, supprimer votre compte. Depuis l'onglet Mon compte, se rendre sur Mes infos et appuyer sur Supprimer mon compte. Votre abonnement sera immédiatement résilié. Et si vous êtes engagé sur trois mois, votre biogi sera encore actif jusqu'à la fin de votre abonnement.